Pour créer un repère sur Google Earth, en fait, on dispose de trois possibilités. La première consiste à placer un point euh, lorsque l'on connaît sa localisation. Donc, On clique sur l'icône repère, on place le repère, par exemple ici Londres, et bien sûr on n'oublie pas de donner un nom à ce repère. Quand il y en a qu'un c'est facile, mais quand il en a un plein sur la carte, ça devient vite compliqué. On peut même également changer la valeur de l'icône, on peut par exemple attribuer un avion si on représente des aéroports ou un bateau, si on représente un port. Voilà. La deuxième possibilité consiste à placer un repère en fonction de ses coordonnées euh, géographiques. Donc on va effacer le repère qu'on a déjà mis. On reclique euh, sur euh, l'icône repère et on va modifier la latitude et la longitude. Alors Dans le cadre de, euh, de Londres, euh, la latitude est en gros de 51 degrés euh, 33 minutes nord et la longitude de 0 degrés 9 euh, minutes ouest. Donc, ça c'est très utile quand on place des points sur les mers euh, et qu'on dispose des, des, données, euh, des données de latitude et de longitude. La dernière possibilité, c'est peut-être la plus simple en fait, c'est de faire confiance à Google Earth et euh, dans l'outil de recherche de taper euh, ben, la référence que l'on cherche. Ici, Londres. On va sélectionner Londres au Royaume-Uni et Google Earth va automatiquement nous le placer au bon endroit.